Tout d'abord bienvenue sur le site croisier.fr. La Gospa, ce qui veut dire la Dame en français, apparaît depuis 1981 à Six voyants. Elle laisse des messages au monde entier depuis 33 ans. Beaucoup de monde se demande comment est la Vierge. La Sainte Vierge qui apparaît aux voyants, mesure environ 1m65. Elle est plutôt mince, 60 kg environ et elle a entre 18 et 20 ans. Elle est toujours debout sur un petit nuage blanchâtre. Son visage blanc et ovale, ses lèvres sont fines de couleur naturelle. Les yeux de la Gospa sont bleus et elles sont magnifiques. Marie a un beau petit nez, normal et il est harmonieux par rapport au visage. Les sourcils sont fins, normaux, plutôt noirs. Elle porte souvent une robe simple de femme, grise, peut-être un peu bleu gris. La robe n'est pas serrée autour du corps. Elle tombe librement jusqu'au petit nuage et elle se perd dedans. Le haut de sa robe monte jusqu'au début du cou et on voit le cou, mais on ne voit rien de la poitrine. Les manches s'arrêtent au poignet et il n'y a pas de bordure sur la robe et elle n'est pas serrée par une ceinture. La gosse a un voile entièrement blanc sur la tête. Il ressemble à la robe et recouvre la tête et tout le corps du dos jusque sur les côtés et descend jusqu'au petit nuages. Le voile n'a aucun ornement, aucune bordure et Marie n'a aucun bijou. Elle a toujours une couronne de douze étoiles dorées sur la tête. On voit un peu de ses cheveux autour du front, sous le voile et ils sont noirs. On ne voit pas ses oreilles qui sont recouvertes par le voile. Elle a les bras ouverts et détendus, et quelquefois les mains jointes lors d'une prière. Elle ne fait aucun geste, sauf si elle montre quelque chose. On voit partiellement ses ongles, de couleur naturelle, blancs comme la neige. On ne voit jamais les pieds de la Sainte Vierge, ils sont recouverts par la robe. Sa beauté ne se laisse pas décrire. Ce n'est pas cette beauté qui est la nôtre, c'est quelque chose de paradisiaque, quelque chose de céleste. Quelque chose que nous ne verrons qu'au ciel. Voilà comment apparaît la Gospard aussi voyante.